En gros c'est un villageois qui s'il si est dans un groupe de 4 ou plus en comptant lui-même, hein. donc euh, quand on dit groupe c'est genre dans un rayon de 20 blocs autour de lui, euh, s'il y a au moins 4 joueurs en comptant lui-même il a weakness. Juste oui. il a witness, en gros. Oh la merde C'est un peu chiant pour fight un peu. Ah oui, ah oui, et si tu fight mais surtout lui, que 4 joueurs, en fait. c'est très, très facile ah oui. à atteindre quoi. Mais s'il est à genre 1, 2 ou 3 joueurs en comptant lui-même, il a force le jour et résistance ah la nuit. Ermite en couple. Mais du coup... S'il est en couple... Il se passe quoi Qui doit avoir tout le temps les rôles de merde comme ça. Mais imaginez, je suis en couple en plus. Ce serait de pousser les bouchons, mais hyper loin. J'ai envie de me tailler des balles. J'ai envie, envie de me couper les veines. Je t'aime. Allo? Allo? Vas-y, écris-moi sur un panneau. Pas besoin, bro. Tiens, je monte bon On a le panache. C'est une grosse plaque. Qu'est-ce qu'il y a Ça ne sert à rien. Mais non. Ça ne sert à rien. Mais non, bro, bro. Quoi Quoi Il sert à rien, à ton rôle. Oh <rire> Attends, mais. Je peux pas te. Je peux pas te raise. Bah non Bah non C'est pas possible Mais non C'est scripté, mais c'est pas possible C'est scripté, scripté hein, mais c'est. C'est pas possible Ah non, mais. J'ai envie de jeter mes potions, j'ai envie de jeter la Comme ça Ah, mais ça veut dire que. Mmh. Attends, si je suis avec toi. Attends, Et quoi, bah on, on peut fight que un groupe de deux. Sinon, j'ai 8 fesses. C'est vraiment, c'est terrible. Et bah, ah non, on peut fight euh... que des gens seuls. <rire> en 2v2G. Mais quoi mec, Mais, mais c'est quoi Mec, c'est la pire game d'LG possible. Genre vraiment. C'est bon, j'ai je... plus envie de jouer. De un micro, mec. Non, mais frère, en fait, c'est... le je ouais, je mec, mec l air l air l air. L air. en coups, oui, on est en coups, okay. <rire> euh... Mais moi j'ai aucune info, moi je sais rien. Les deux Donc... gros c'était Gap et Nanox. Ouais, ah, mais les villageois je sais, ont pas. sauté, dont le Mont 3 je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas ils ont sauté sur Nanox. Le ouais. Trubillon a sauvé Nanox en faisant sa TP, sachant que Nanox n'est pas Trubillon. Ils, gars... ils sont sur deux. Oh, et du je... coup, la théorie c'est que Nanox est en couple avec. Euh, Est-ce que je avec peux ajouter un truc à la théorie Exactement. Imagine la pire game. Et eh ben, même ça, c'est pas assez pour décrire ma game. Pourquoi Ah, t'as été trublonné non! Euh, non? Qu'est-ce qui se passe? T'étais sœur, t'étais trublionné avec l'autre sœur. Je dis rien, je dis rien, je dis rien. Et à chaque fois que je disais. Non, ça peut pas être pire. Et ben hop! Ah, je sais ce que c'est. Ah je un truc. sais ce qui s'est passé, bro. T'étais LGB. Tu t'es fait troublionner alors que t'avais remonté tes cœurs. Et du coup, t'es dégoûté. Ils sont passés où? Justement, mais je comprends pas. Surtout que là c'est la nuit, ils ont aucune idée, ils n'ont aucun intérêt de se courser. Après ils sont, ils sont quatre, 4 sont quatre Vous savez ce qui était pire que d'être arbitre et d'être en couple, ou encore euh, que d'avoir une game vraiment merdique, c'est tuer la sœur. Ça, c'était vraiment nul. Il faut que je vous, il faut, il faut que je vous avoue, j'ai tué Frigiel. Bah en fait, je l'ai entendu en cave et il avait dit quelque chose d'hyper bizarre et comme ça bougeait pas, bah je me suis dit bah go. Et du coup, bah il était Franchement, je suis pas là. Pas mais là. ah non vraiment Mais ce qu'il a, ah non mais vraiment Des méchants, avec Bichard méchant je sais pas. Franchement, j'ai une game de merde depuis tout à l'heure. Franchement, je suis pas. Ce qui est sûr, c'est que tu traînais avec un loup, que t'as défendu un loup. C'est vrai Toutes ces vidéos, je les connais par les gars. Richard, avis sur cette analyse comportementale là Écoutez-moi, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas loup. Ah non, Sinon, tu me laisses aller à 20 blocs et je me dévoue. Ah, ok. Ok, et Attends, est-ce que t'es à... Ok, non, je suis pas à 20 blocs, là je suis à 20 blocs, vous voyez Si, le speed on le voit, on voit juste pas la force Ah mais y a speed l'hermite Mais oui, quand on a plus de 20 blocs, mais oui Mais, Dragiox Mais, attends, attends, explique-moi pourquoi tu me penses en couple mais en fait t'as tué Frigel Oui Parce que bah je. En fait il a dit quelque chose de bizarre en cave et que du coup je voulais le tenter c'est tout. Non mais non c'est pas Frigel. Mais si T'as pas Mais what qu'est-ce que c'est Non mais laisse-le, laisse-le, laisse-le Laisse-le Laisse-le Laisse-le Drajox laisse Drajox Il est sorcière Non mais en fait c'est Raj... un couple. Non, mais. Rajox Putain mais si c'est pas le bras non, ils non, sont 5, ils sont, sont amis, 5, ils sont 5, ils sont 5, ils sont 5. 5, 5. 5 ouais. On voulait que je passe la, la vraie Mais oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas go. Vas-y, go, pas go, pas go, pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas vas je l'ai eu Je l'ai eu Ouais, je rentais de mal What the fuck Ah, ouais, d'accord, j'ai pris tellement de. Attends, mais c'est pas archi mal. Ah, mais c'est la vraie porte. Tu as la game Ça aussi, Ah, ouais, les gars. Oh, il est arrivé tel à aéro. Attendez, qui va prendre des votes dans un peu de temps Je ne sais pas, je vais en euh, attendre va qui prend les votes. Je oh, ne en attendre qui les votes. Je sais pas. Wesh oh, T'as pris les votes, toi Tu pars FK. What Non, mais elle n'est pas connue, la team de LG On oh, fais partie. Non, du tout. Tu devrais pas faire ça, bichard. Je pourquoi dans pas longtemps parce que j'ai plus de vie. Merde. Cours, Chobax J'ai encore 5 coeurs, mais cours, cours, cours, cours, loin, cours, loin, cours, loin toi. cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, Non, non Ah merde Ils ont bien joué <rire> Tant pis 5, 4, 3, 2, 1 Ça m'a fait rire Cocasse Ah oh ouais mais du coup Oh je suis mort